Ah, allez nous voici devant la rock and wood on va voir ce que ça donne on va voir les nouveautés un peu ça fait pas bip bip Allez se rouler Oh yeah Ah jolie Laisser rouler, passer tout seul, t'as vu? Bon, tout faut seul. tirer un peu. Hein. Tu vas encore niquer mon. <rire> tu vas encore talonner en bas. All Allez continue, souffle, souffle bien Bon bah j'ai crevé <rire> C'est pas grave on a kiffé quand même <rire>